Euh, bon Dieu béni tout le monde qui a regarder cette vidéo, toutes les amis, toutes les euh, euh, frères, toutes les soeurs. Donc si vous êtes adorateur, si vous êtes adoratrice, si vous êtes amoureux de l'Éternel, donc Chanel ça est vraiment important pour que vous soyez capable d'abonner avec Chanel ça. Donc moi c'est Adorateur Bertin dorville mort donc, nous créons channel ça juste pour nous partager certaines choses en ce qui concerne l'adoration et la louange donc c'est un channel qui l'a pour capable aider nous grandir pour nous capables de grandir ensemble en hein, ça qui concerne l'adoration avec louange donc que aussi en salmisque que aussi en groupe y a un choral un adorateur y adoratrice y ont de culte quelconque nous capables rejoignons ce channel ça pour nous capables ensemble pour nous partager des idées partager des révélations en ce qui concerne l'adoration et la louange donc la euh, première vidéo c'est juste pour nous capables euh, commencer par motiver et commencer par ouais quelques définitions en ce qui concerne l'adoration et la louange donc on a parlé de adoration avec louange donc en pile monde pensait que lorsqu'on parlait de adoration, adoration c'est chanter. Donc en réalité, est-ce que adoration c'est chanter Donc le moins dit que m'a pas adoré, est-ce que c'est forcément c'est chanter que m'a chanté Donc euh, moi je voulais dire en passant que le chant n'est qu'une expression d'adoration. Le chant c'est une expression d'adoration. Donc le fait que me chante, ça ne veut pas dire que moi adorer pour ça. Chant, c'est juste une expression. Ça veut dire chant, c'est juste un moyen qui est capable de permettre que moi exprimer adoration. Donc, chanter, en réalité, c'est ce pas lui-même qui c'est adoration. Donc, peut-être que moi, je comprends pas comme ça, parce que dans l'assemblée, nous, y a, donc, leur arrivée dans, dans, dans un culte hein, et en communauté, donc, les meneurs de culte-là disent que nous pourrons adorer. Donc, le, le meneur de culte là dit que nous allons adorer, Donc, tout le monde peut-être l'ouvri chant d'espérance, donc, a fait une projection, côté que il y a musique qui est affichée sur l'écran. Et puis, le ça, tout le monde commence à chanter, et puis, nous dit que n'a pas adoré. Mais en réalité, le chant, ce n'est pas vraiment de l'adoration. Le chant n'est qu'une expression d'adoration. Et parce que, au fur et à mesure, on va le ensemble quelques définitions en ce qui concerne l'adoration. Mais en passant, laissez-moi dire que, adoration, il n'y a pas une définition, euh, je dirais, une définition stable, une définition fixe. Donc, je me dit ça avec l'équipe de Louangeau, que nous avons partagé certaines choses sur l'adoration. Je me dit que chaque monde est capable de définir l'adoration par rapport à la dimension de révélation que bon Dieu lui-même lui-même Par rapport à la compréhension, par rapport à la révélation que le recevoir de Dieu est capable de fini par donner en définition à l'adoration. Je dis à nous, mais ouais, il y a une définition sur l'adoration. Donc, il y a une définition, je dirais que tout le monde qui, qui est adorateur, tu as supposé euh, avoir une idée de, de définition de ça, parce que c'est extrêmement important. Donc, l'adoration, c'est une relation d'amour. L'adoration, c'est une relation d'amour. Donc, comme on a parlé de l'adoration... Euh, dans le cadre de la chrétienté. Donc, nous sommes capables de dire que l'adoration, c'est une relation d'amour avec le Seigneur. C'est une relation d'amour avec Dieu. Donc, pour parler de adoration il faut ou commencer à partir de la base, qui est la base l'amour. La base l'amour donc c'est l'amour pour Dieu, qui permet qu bon Dieu. C'est l'amour pour bon Dieu qui permet d'adorer bon Dieu. L'adoration, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Donc, sans l'amour, tout ça qui bon capable faire pour bon Dieu, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. Donc, tout ça que moi-même avec vous à faire pour bon Dieu, faut que nous sous une base l'amour c'est sous base l'amour que nous devons faire c'est ça qui fait adoration même c'est relation d'amour que vous gagnez avec bon dieu et relation d'amour ça c'est pas une relation qui qui l'a de manière de manière périodique c'est pas une relation qui l'a de manière provisoire de manière de manière je dirais temporaire mais c'est une relation qui doit durer pour tout temps. Et c'est ça que fait moi toujours dire, mon que si adoration, c'était seulement chanter, donc adoration, elle est vraiment trop trop trop simpliste. Donc, c'est si peut-être une définition qui est très simpliste de, de ça, qui c'est adoration à elle-même. Adoration à y aller au-delà du chant. L'y aller au-delà du chant, mais c'est une relation d'amour avec le Seigneur. Donc, pour que arrive à adorer mon Dieu, il faut que ou d'abord commencer par une relation d'amour. Il faut que nous gagnions l'amour dans le cœur pour bon Dieu. Et puis devant nous parler que relation d'amour, ça, il découler à partir d'une révélation de Dieu. Relation d'amour, ça, il peut découler à partir d'une révélation de Dieu. Et cette révélation-là, on ne peut pas venir de l'autre côté, sinon que dans la parole de Dieu, qui c'est la Bible. Donc c'est dans la Bible qu'on a besoin de révélations, et c'est révélations qui permettent que le cœur avec l'amour pour le Seigneur. Et c'est ça que Fabi devrait nous parler, que ne peut pas parler de adorateur on ne pas dire que si on est adorateur, on ne pas adorer le Seigneur en dehors de la Bible, en dehors de la parole de Dieu. Donc pas vraiment une adoration sans la parole par l'adoration sans la parole. Et c'est ça que fait, dans le chapitre 4, la Jésus-Christ est rencontré avec la femme samaritaine. Il était dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc ça, c'est très fort, c'est extraordinaire. Donc, même si que nous n'avons pas parler maintenant de l'adoration en esprit et en vérité, mais puisque l'adoration, c'est une relation d'amour et pour pour qu'il y ait cette relation d'amour, il faut que ça crée une révélation et cette révélation est capable seulement de sortir à partir de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait nous arriver côté que Jésus-Christ qu a dit que on va pas adorer grand esprit en vérité, donc la vérité, donc, c'est, la vérité fait allusion avec la parole. Donc, bien que nous ne pas détailler pour le moment l'adoration en esprit, en vérité, nous sommes capables de voir ça très prochainement sur la chaîne. Donc, nous encourager aux continuer à riter. Accrocher avec nous continuer euh, euh, inviter les amis ou inviter les euh, frères ou soeurs l'église ou qui n'a même groupement ensemble avec vous pour pouvoir rejoindre nous sur Chanel ça parce que nous pourrons partager ensemble des choses sur l'adoration et la louange donc même qui n'a une équipe de louange, quelconque donc nous invitons à rejoindre nous sur chanel ça pour que nous capables toujours partager des choses ensemble donc euh, adoration nous seulement ouais je dis ya, que l'adoration c'est une relation d'amour c'est une relation d'amour donc ou qu'a chanter toute musique qui gagne dans livre livre chant d'espérance non qu'a chanter toute euh, nouvelle musique salmission choralio sotie actuellement mais si que ou pas un amour extraordinaire dans le cœur pour le Seigneur donc cantique ça il n'y pas vraiment représenté grand chose pour le Seigneur. Et puis, devant, nous allons continuer ouais, l'autre définition sur l'adoration. Et nous allons voir ouais, quel rôle chant que, lui-même lui joue dans l'adoration. Je ne t'ai dit au début, donc chant lui-même, c'est une expression que lui -même. C'est une expression d'adoration. Donc, chanter, ce n'est pas vraiment adoration, mais c'est une expression d'adoration. Donc, nous avons différentes définitions sur l'adoration et la louange. Nous avons l'adoration qui, c'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons l'adoration. Euh, comme comme ils ont relation intime ils ont relation d'intimité inti, intimité que yon gen avec Dieu donc pas bien pour nous ouais eh, des mots qui c'est des mots hébreux qui c'est des mots grecs parce que moi on m'a dit ça donc gain de gain de gain de concepts euh, bibliques que pour pas bien yon, faut ou aller à la base ou aller à la racine donc pas bien pour nous ouais quelques mots hébreux quelques mots grecs qui définit adoration avec louange, qui permet que nous mieux comprenions le sens de l'adoration et de la louange. Et nous avons aussi nous faire différence entre ça qui, louange, ce ça qui est adoration avec louange, parce que certaines fois, nous confondons ça qui adoration avec louange. Nous avons fait la différence entre adoration avec louange. Nous avons également les expressions physiques de l'adoration et de la louange. Donc, donc, moi, je te parler de, du chant tout à l'heure, là, qui c'est une expression qui, est couramment utilisée dans l'adoration à l'ouange. pour nous, ouais, différentes expressions, façon que nous sommes capables d'exprimer et adoration avec louange, leur chanter, leur crier, leur lever main, etc. Tout ça, c'est des expressions euh, dans l'adoration à louange. Et y a chaque là, ils ont une signification, ils ont une réalité spirituelle. Et nous avons des de de conseils aussi avec des meneurs de culte. Donc, nous-mêmes qui avons un culte dans l'église, nous avons des de de de conseils avec euh, avec gens, comment pour nous sommes capables de un donc, mon invite une fois encore à abonner avec chaîne ça et à inviter les amis pour vous abonner, pour vous rejoindre ce channel là, pour que nous sommes capables de faire autre ensemble. Donc, que bon Dieu capable bénir. Merci pour ce que vous partagez vidéo ça, vous abonnez et vous cliquez sur la cloche là pour capable toujours recevoir chaque vidéo que nous sommes capables de poster pour que nous sommes capables de grandir ensemble à la gloire de Dieu. Mon nom c'est Adorateur Bertrand Dorville Mort. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye.